De grâce de pouvoir nous rassembler autour de la parole de Dieu. Je me souviens de notre frère, j'ai oublié son ancien fait que le frère que frère, et alors nous étions assis et nous, nous parlions juste après, plus puisque la table était dressée et, et, et nous parlions ensemble avec lui. Il dit Mais c'est merveilleux quand on peut se retrouver. Il dit Mais frère, c'est merveilleux lorsque l'on entend la parole à propos et la parole qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Et lorsqu'on est rassemblé, que Dieu nous parle que les choses sont conformes à cette volonté, alors nous pouvons vraiment nous réjouir. Amen. Et nous pouvons certainement dire que c'est vrai. Lorsque, à quoi ça servirait nos rassemblements si vraiment le Seigneur n'est pas là J'ai toujours à pouvoir le répéter en disant. Il ne s'agit pas de nombre, comme effectivement les églises visent à pouvoir avoir des foules, comme parce qu'il y a une grande foule, Dieu est avec nous. Le Seigneur l'a dit que là où deux ou trois Amen. sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et, et, et ce qui nous préoccupe, nous, ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est la présence du Seigneur. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur soit vraiment là, et que lui-même puisse réellement nous accorder la grâce de pouvoir entendre sa parole. C'est pourquoi nous prions, nous le supplions de tout notre cœur, pour qu'il puisse se saisir effectivement de nous, pour que nous soyons vraiment un peuple qui qui a en lui effectivement l'esprit du Seigneur et qui d'une manière aussi coordonnée effectivement puisse se tenir dans sa présence afin que le Seigneur nous adresse effectivement ce qu'il veut parce que ce dont nous avons besoin c'est de pouvoir recevoir et entendre ce qu'il nous dit lui en fait que nous nous préparions pour notre départ effectivement qui sera aussi soudain et secret. Alors ici le Seigneur ayant donc parlé en parabole et puis il se tourna maintenant les disciples lui posèrent donc, la question, vous avez entendu effectivement la réponse qu'il a donnée effectivement à, à ses disciples qui, et comme vous le savez, puisqu'on l'a déjà dit à ma reprises aussi, et comment ils étaient aussi préoccupés en au fait de pouvoir réellement hein, savoir et comprendre effectivement cette parabole. Et le Seigneur a eu à pouvoir leur dire effectivement ce qu'il en était pour eux, pourquoi leur cœur a été vraiment aussi touché et, et désireux de pouvoir vouloir hein, vraiment hein, à savoir davantage, effectivement, à prendre plus. Parce que dans les choses qui concernent notre Dieu, il n'y a jamais de hasard. Même les jours de Pentecôte, effectivement, ce n'était pas par hasard que ces hommes se sont retrouvés là. Puisque l'Écriture nous fait part, effectivement, que leur cœur fut vivement touché. Il n'y a que Dieu qui touche le cœur. Amen. Amen. Et, et, et pour preuve aussi, ce que ces gens étaient dans un état tel que, et quand la parole leur avait été apportée, effectivement, une lumière a frappé leur âme, effectivement. Ils ont crié en disant Mais oh, homme oh, frère, que ferons nous Donc nous sommes disposés à pouvoir hein, agir comme vous nous le direz. Ça, c'est un cœur qui a été disposé. C'est un cœur, effectivement, que. Dieu avait connu d'avance, effectivement, et qu'il a eu à pouvoir mettre aussi ses dispositions dans le cœur pour que, en attendant, il soupire à pouvoir vouloir plus de Dieu. Pour que réellement que ce que Dieu. C'est quand nous, nous désirons quelque chose de la part de Dieu. C'est comme nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose, la soif là, alors attire effectivement que Dieu le fasse pour nous. Mais si nous ne désirons rien, mais Dieu ne va rien faire. Donc là, effectivement, ben. Euh, il, il, il, ici, en réalité, il a répondu effectivement à, à leurs leur questions, leur disant effectivement ce qu'il en été effectivement... Alors, continue effectivement, il, il décrit, en réalité, c'est merveilleux de voir qu'il il, il, il, il se réfère effectivement à cette écriture qui était écrite effectivement dans le livre d'Esaïe, montrant effectivement que voilà ce qui est écrit, si eux, ils ont réagi comme ceci... Mais c'est parce qu'effectivement, l'écriture était écrite et quand l'écriture doit s'accomplir, il doit s'accomplir pour des gens, en fait. donc de ceux pour lesquels. Lorsque nous parlons, par exemple, ici, la Bible dit, mais il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, verset 13, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit pour eux, pas pour vous. Et pourtant, ils étaient dans la foule avec eux. Vous vous, vous suivez, frère. Donc, tous, les disciples étaient aussi là, parce que tout le monde était là, ils écoutaient la même bouche. La même parole. Maintenant, il fait maintenant la distinction quand ils lui ont posé la question. Il dit, mais pourquoi leur parture, s'ils n'avaient pas posé la question, cette réponse, il n'aurait pas eu. c'est parce qu'on est dans d'eux, quelque chose brûlé. Seigneur, nous désirons, Seigneur, nous désirons. Mais c'est parce qu'ils étaient prédestinés à pouvoir avoir des choses de la part du Seigneur. Dites, mais pour eux, pas pour vous, mais pour eux s'accomplit. De prophétie des haïts, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Mm -hmm. Et c'est comme ça que, aussi que quand nous lisons dans les scènes écritures, nous devons prêter attention. Parce que la Bible dit que deux seront dans un lit. Mm -hmm. L'un sera pris. Mm -hmm. L'un sera pris. L'autre sera laissé. Amen. Il faut que vous sachiez ceci, frère et soeur. Ceci, ce n'est pas une histoire, mais c'est quelque chose de vrai. Amen. Cela va réellement se passer c'est que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il y aura de ceux-là qui vont vraiment rester, et de ceux-là qui vont vraiment partir. Maintenant, c'est pour ça que vous pouvez voir que tous ces disciples étaient conscients que vraiment, l'Écriture, quand il est proclamée, elle doit certainement trouver son accomplissement. Parce qu'il y a toujours des groupes, hein? les fils de Dieu et les fils du malin. Le croyant et les incrédules, effectivement. Donc, quand la parole sort, effectivement, il y a une partie qui concerne les croyants et aussi une partie qui concerne les non-croyants. Donc, ce qui va se passer, qu effectivement, que quand ça sort, Dieu l'a dit, ça doit s'accomplir, effectivement. Il y en aura de ceux qui seront de notre côté, là-bas. Frère, c'est ça. Frère, pourquoi il ne faut pas vous étonner Il y en a de ceux qui, qui, qui vont croire les fausses, les, les, les, qui vont les fausses doctrines, effectivement. Mais ils sont, ils sont dans cette condition-là. Donc, leur constitution ne croit qu'à des fausses enseignements. Mais il y a les effectivement, qui sont dessinés à quoi La parole pure de Dieu. C'est pourquoi on voit la différence effectivement, les seuls écritures entre l'épouse et les autres églises. L'épouse est différente, de églises, effectivement. Et la parole que Dieu donne, effectivement, tous l'entendent, mais l'épouse reçoit sa part. C'est pourquoi il a dit, « À vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. » N'est-ce pas vrai Amen. Pas eux. Ils sont là, effectivement. Ils entendent, mais ils reçoivent pas de la même manière que vous. Vous, quand la parole de Dieu vient en vous, qu'est-ce qui se passe Elle actionne quelque chose. C'est vrai, c'est pourquoi vous n'êtes oui. pas toujours là comme de marbre dans l'église. Vous ne ça ne vous dit absolument rien. Non, ça actionne quelque chose. Amen. Mais, Seigneur, je veux, et je veux encore savoir. Qu'est-ce qu'il a Tu ne dis pas, bah, je connais tout, et tu ne bouges jamais rien. Non oh. Parce que la parole, c'est la vie en fait. Lorsqu'elle vient en toi, <rire> et en tant qu'un enfant de Dieu, tu te remets en question. Seigneur, j'ai entendu, Seigneur, c'est si je vais encore savoir encore davantage pourquoi. Et c'est parce que le Saint-Esprit prend la parole, commence à voir t'instruire de plus en plus. C'est dans la profondeur. Alors, on dit, mais, mais pour eux, ça accomplit effectivement que leurs oreilles, ils entendent et ils ne comprennent rien. Et puis, bon, c'est la raison pour laquelle. Ils ne posent même pas la question. Ils sont cela, effectivement. Mais... Alors, plus bas, il dit, verset, euh, verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Et en se tournant vers les disciples, il s'écrit vers eux, effectivement, il dit, « Mais en tout cas, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. » Mais en fait, qu'est-ce que ses yeux voient en face Il dit aussi, mais il dit oh, il faut vos yeux parce qu'elles voient effectivement, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Qu'est-ce que les yeux voient et qu'est-ce que les oreilles aussi entendent mm. Effectivement, mon frère et ma soeur, <rire> ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir combien le Seigneur place les choses à leur juste place. Mm. Il s'adressait à qui effectivement Mais aux disciples qui étaient avec lui. Et c'était effectivement, ce n'était pas dans notre temps ici, c'était dans le temps où ils étaient. Donc dans ce temps où ils étaient, effectivement, il y avait une parole qui avait été annoncée et qui devait s'accomplir. N'est-ce pas vrai Amen. Ce que Jean, prêtez votre attention s'il vous plaît, ce que Jean nous dit, regardez très bien pour que nous puissions voir cela. Dans un genre, je pense que c'est cela, et je passe que c'est l'apôtre Jean, oui. Dans un genre, l'apôtre Jean il nous dit quelque chose, parce que vous vous souvenez, dans le livre de Luc au chapitre 1, nous l'avons lu avec vous il y a longtemps. Je lis encore cette écriture. ici. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Vous entendez cela donc des témoins oculaires, oculaires ça veut dire avec les yeux, Donc des témoins qui étaient là et qui ont vu. Donc ils ont vu, et puis, ils ont quand même, ceux qui ont été des témoins oculaires, dès les commencements et qui sont des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur ogie, de les exposer par écrit, d'une manière suivie, et c'est afin que tu reconnaisses la certitude des de que tu as reçu. Vous vous souvenez, non Amen. Okay. Alors maintenant, nous disons tout à l'heure, effectivement, que le Seigneur a dit, mais heureux sont vos yeux, donc, j'avais dit, non, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Qu'est-ce que leurs yeux voyaient Qu'est-ce que leurs oreilles entendaient À qui est-ce qu'ils s'adressaient ainsi Donc, ils étaient, effectivement, de ceux-là qui vivaient aussi dans leur temps. N'est-ce pas vrai? Amen. Et dans ces temps dans lequel il vivait, effectivement, il y avait la parole qui était donc annoncée aux prophétisés, effectivement, que le Seigneur avait fait comme promesse, ainsi de suite, effectivement, dans la scène Écriture, Et c'est ce que Jean, dit que la non, un Jean comme un Jean peut le dire aussi ici, donc premier pitre euh, de, de Jean, chapitre 1, comme vous avez demandé pas à lire, il dit ici, il est ici, Jean, vous le connaissez, chapitre 1, verset 1, il dit, premier pitre de Jean. Chapitre 1, verset 1, il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc effectivement, il avait pu pouvoir entendre les choses qui avaient été donc annoncées, prédit, effectivement, qui devait arriver à pouvoir venir. Puisque le jour où Philippe rencontrait Nathanaël, il lui a dit, nous nous avons trouvé, vous pouvez nous lire dire effectivement avec vous, hein, dans le livre de Jean. Jean, nous retournons dans Jean, Jean donc après, euh, l'évangile effectivement, l'évangile c'est dans Jean, au, au chapitre 1, je pense que c'est cela, Jean chapitre 1, nous le disons avec vous, verset 43. d'ailleurs vous connaissez quand même le contexte, je vais quand même lire pour que vous puissiez voir clairement, c'est cela, Jean chapitre 1, le verset 35, il dit, Au oh, même vous savez cela, et eh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 Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre de s'arrêter, de c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec, ce deux, deux, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit Voilà l'agneau de Dieu. Le deux disciples l'entendit prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Ils ont donc quitté Jean. Amen. Parce qu'ils ont bien entendu, c'est merveilleux quand tu es prédestiné de Dieu, la parole de Dieu a une action Amen. extraordinaire. Amen. Il y a des choses que la parole te fait faire sans qu'on t'explique. Ah oui, parce qu'il y en a d'autres qui étaient avec Jean. Mais Jean avait dit clairement, mais il faut que je diminue. Amen. Que lui puisse quoi ouais, mais regarde Alors il dit, mais il dit, mais voilà, vrai, voilà la de Dieu. Sans explication, ils ont quitté Jean, ils ont Amen. suivi. Amen. Et voilà qui continue. Mais Jean, Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit Mais que cherchez-vous mm -hmm. Il lui répondit Rabbi, ce qui signifie maître ou demeure-tu. Mm -hmm. Ça, c'est merveilleux, ça. Donc, ils ont rendu témoignage. Le Seigneur, il veut toujours que nous puissions et nous être conscients de ce que nous posons comme acte. Il leur a posé la question Mais en fait, Jean est là avec vous vous quittez, vous venez, qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous cherchez Il fallait qu'ils puissent entendre effectivement pour que nous, en lisant aussi, nous comprenions ce qui s'est passé dans leur cœur. La parole qui a été prononcée, effectivement, ils l'ont vu, effectivement. ils l'ont dit, mais ça, c'est ce que. Regardez, frère, c'est pour ça que nous devons toujours comprendre, effectivement, ils ont compris une chose. L'importance du ministère des gens, c'était quoi C'était pas lui. Il était envoyé pour préparer les chemins pour quelqu'un. Amen. Amen. Donc ils n'ont pas suivi Jean comme ça, comme si bon, ah Jean, Jean, Non, il dit, mais si Jean est entré en scène, c'est que quelque chose va se passer. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez suivi. Amen. Et alors là, quand Jean leur a dit, parce qu'il suivait Jean, Ce ministère était de Dieu, c'est vrai. Mais quand Jean-La dit, mais voilà l'agneau de Dieu, c'est que j'ai compris, mais son ministère est terminé. Amen. Donc on ne va pas s'approcher à Jean, Il dit non, on s'accroche maintenant à celui-là. Ils ont quitté. Amen. Et les seigneurs disent, mais pourquoi, que cherchez-vous que Dieu vous bénisse Que cherchez-vous Il dit, mais rabi, c'est toi qui es du nous cherchons. Nous t'avons trouvé Jean, on était bien avec toi, gloire à Dieu. Nous Amen. savons pourquoi Dieu t'a envoyé. Tu es un puissant prophète. Mais voici maintenant pourquoi Amen. tu étais là. Amen. Sans lui, ton ministère n'a pas d'importance. Avec lui, on sait maintenant où on doit aller. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère et ma soeur. Amen. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir si nos yeux pouvaient s'ouvrir. Et que Dieu accorde la grâce, frère, parce que c'est... Ah, mais continuer. tu il lui répondit, mais ravi, ce qui signifie maître, où demeures-tu mm. Alléluia. Amen. Ah, ah, il dit, mais venez, leur dit-il. Et venez, dit-il, et voyez. Et ils allaient, effectivement, et ils vivent C'est merveilleux, non Amen. Le Seigneur leur dit, venez et voyez. N'est-ce pas vrai Amen. Ah, oui. Alors, il dit, ils allèrent donc et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Vous avez compris comment ouais, Donc il a bien prêté attention. Vous savez pourquoi quand on écoute, on a prêté attention Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises J'écoute bien, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que l'Esprit dit là Amen. Il a bien écouté ce que Jean avait dit. Alors il a suivi. Amen. Il dit, non, ce, qui, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère. Il lui dit, ah, j'aime Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc il était connu, mais nous avons trouvé, eh bien, nous avons trouvé le Messie, Amen. ce qui signifie Christ. Amen. Donc, son action était vraiment... C'est un homme qui était convaincu. Quelque chose de Dieu était en lui. Des montagnes et car la parole était donc proclamée. Il a suivi la parole. Amen. Il n'avait pas le raisonnement des hommes effectivement. Non. Jean, Jean, Jean, c'est terminé. Yeah. On a compris pourquoi tu étais là. Nous savions pourquoi Dieu t'avait envoyé. C'est pourquoi on te suivait. Mais qu'est-ce qui où nous conduit-il mm. quand Christ est venu On a regardé le effectivement. Et verset, verset suivant il dit et il conduisit vers Jésus après la vers Jésus, voilà, il est conduit vers Jésus. Et l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé faces, ce qui signifie Pierre. Vous voyez comment Pierre est arrivé maintenant. Vous voyez comment c'est merveilleux. Hein? Et alors le continue il dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, la vie d'André et de Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Philippe rencontrer maintenant. <rire> Gloire Amen. au Seigneur. Amen. Et quand la parole te touche, tu deviens témoin mains Tu n'as pas Amen. besoin de quelqu'un autour de mon nom. Toi-même. Il t'a touché, tu es convaincu. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, c'est un problème individuel. Amen. Avec le Seigneur lui-même. Quand il te touche, toi, c'est terminé. Amen. Ah oui. Amen. Et puis il Philippe lui dit, mais nous avons trouvé, c'était la même parole, non Amen. Et André, effectivement, qui dit, nous avons dit mais il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus Nazareth, fils de Joseph. Donc, dans les écrits, effectivement, des prophètes et la loi, on avait parlé de lui. Il était annoncé de lui, effectivement. C'est pourquoi, il a dit, mais... Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. Et vos oreilles parce qu'ils entendent effectivement ce que vous entendez. Je ne sais pas si vous avez prêté attention effectivement. Plus bas dans cette écriture, effectivement, il a dit encore Matthieu chapitre 13. Regardez bien. Matthieu chapitre 13. Voilà. Alors, verset 17, il dit. Verset 13 verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient Amen. et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Amen. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes Amen. et de justes Amen. ont désiré voir ce que vous voyez Amen. et ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'effectivement que les prophètes et les saints savaient une chose qu'effectivement, que, puisqu'il a bien dit, mais la loi et les prophètes ont annoncé. On parlait de lui, effectivement. Donc, effectivement, tous, ils savaient, on en avait parlé, effectivement. C'est pourquoi dans 1 Jean, nous revenons vite dans 1 Jean, au chapitre 1, chapitre 1, verset 1, il nous dit, effectivement, ici, Ce qui était donc dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est que les prophètes ont annoncé c'est que Moïse, la loi, ont annoncé, effectivement, vous vous souvenez d'accord Ce que nous avons donc entendu, ce que nous avons vu. Donc, nous avons d'abord entendu, effectivement, ce qui était annoncé, et puis nous l'avons entendu, et nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole Amen. de vie. Amen. Donc, il dit, nous avons, on nous avait annoncé, mais nous avons vu cela, nous avons aussi contemplé, nous avons touché les mains. La parole de vie, effectivement. Et c'est cela qu'il disait que « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. »« Et vos oreilles parce qu'ils entendent, effectivement. » Parce que dans leur temps, effectivement, quand la parole de Dieu a été donc manifestée, mm. mais ils ont reconnu que c'est bien Jésus. Mm. Parce qu'il dit « Mais nous avons... » Alors que tous les autres, les pharisiens les salicéens, étaient tous dans le doute, malgré que Christ le Seigneur, le Messie, était là devant eux. Alors... Ils disaient que non, non, celui-ci c'est un imposteur, un fils, etc, donc tous les étudiants. Mais eux, ils ont dit que nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont annoncé effectivement et parlé. Et ils étaient là, mon frère, c'est une grâce de pouvoir être là, au devant de la parole qui était donc annoncée, mais qui s'est accomplie sous leurs yeux. Ils pouvaient voir cela, et ils pouvaient non seulement voir, mais entendre aussi qu'est-ce qu'ils entendaient effectivement. Mais Moïse leur avait dit, le Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Suscitera d'entre vos frères. Amen. Un prophète comme moi. Vous, vous l'écouterez dans Amen. tout ce qu'il vous dira. Amen. Et c'est sûr et certain que tous les saints et les prophètes, effectivement, auraient désiré être là, s'asseoir à ses pieds, le goûter et surtout le voir. Mais voir qui, effectivement, mais la parole de Dieu manifestée dans la chair. Le prophète le savait, que le Messie, ce serait Dieu avec qui tu es assis et qui te parle effectivement et qui mange avec toi et qui, et qui te dit maintenant ce qui va se passer. Donc il annonce maintenant une nouvelle alliance. Donc les choses, et c'est cela que l'apôtre Paul, il va plus loin, qui, qui nous fait savoir quelque chose de, de merveilleux, en disant, il dit, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues qu'il sont son même point monté au cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne veut même pas imaginer cela. C'est pour ça que quand j'entendais encore, ma belle messieurs notre sœur Marguerite, me parler, j'ai rié parce qu'elle était préoccupée parce qu'elle était en train de chercher elle-même en disant qu'elle cherchait le tableau et la femme, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez mm. Et Je cherchais cela parce que il avait comme, comme je voulais avoir un, un tableau comme ça. Et les gens se posent la question pourquoi le frère Léonard est toujours à, à, autour de cet tableau Je vous ai dit, frère ça quand vous lisez les saintes écritures, quand vous pouvez voir effectivement ce qui s'est passé, frère, transportons-nous dans ce temps-là pour que vous puissiez voir la grandeur de Dieu. Amen. Et vous voyez effectivement l'importance de Jésus que les hommes ne prêtent même pas très bien attention. Frère, c'est une grâce extraordinaire. Si toi qui es assis, tu as eu la révélation de qui est Jésus. Parce que tu peux nous entendre prêcher. Tu peux entendre parler de lui, effectivement. Mais tu n'as pas encore saisi ce qu'il est vraiment pour toi. Et regardez bien, cette femme laissait la parole, la loi et les prophètes. Tout le condamné. C'était écrit, frère. Écrit, parce que. Quand oh, le parisien s'est dit, Seigneur, effectivement, venez, venez avec la loi de Moïse, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mm. Mm. qu'il l'aurait le point. Amen. Amen. Amen. Amen. Ben. Amen. Non, non, non, c'est merveilleux, frère. Mm. Connaître c'est Jésus, c'est une grâce. Amen. Alors, ils sont venus avec ce qui était écrit. Mm. Avec ce qu'ils avaient comme compréhension. C'est clair, c'est clair, c'est ça. Oh, j'aime Jésus, moi. Amen. Amen. Amen. Et cette femme était, j'aime cet homme de Galilée, frère. C'était merveilleux, frère. Et cette femme était là. Et l'écriture montrait effectivement que oui, il faut vraiment la lapider. Condamnable. Alléluia. Ils ont dit, Moïse nous a dit. C'est bien là écrit, Moïse a dit effectivement. Et nous avons entendu ce que Moïse a dit effectivement. Il ne disait absolument rien. Et voilà, nous avons les pierres effectivement. Et puis maintenant, quand c'était le temps, il dit écoutez, bon, c'est bien. Mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché. Alléluia. Moïse avait Amen. Ça, Moïse n'avait pas dit. Ça n'a même pas la parole pour ce soir, mon frère. Ce qui ne vraiment monter au cœur de l'homme. Jésus-Christ est la révélation de la parole de Dieu. Amen. Que celui-là soit le premier à jeter la pierre. Frère et Saint. Ils avaient l'écriture. Ils avaient tout dit, mais nous avons là l'écriture de Moïse, effectivement, appliquez-le. C'était difficile. Mm -hmm. Mais vous avez l'écriture, appliquez-le. J'étais la pierre, celui qui n'a jamais péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Frère, ça signifie beaucoup. Amen. Amen. Oui. Mm. Ce que les hommes n'avaient pas si... C'est pour ça qu'ils disaient, heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient ce que vous voyez. Vos oreilles, parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Bien aimé, frères, c'est ça. Tous ceux-là, les disciples et tous les autres, effectivement. S'il vous plaît, regardez très bien les tableaux qu'on a apportés. Par, c'est important. Les disciples étaient là aussi avec la foule. Mm -hmm. C'était la même prédication, mon frère. Ma sœur. Mais la foule est partie, ça les a pas travaillait beaucoup dans les cœurs, effectivement, ils sont entendus, effectivement, ils ont dit, oh oui, il a bien parlé, effectivement, ces sont réjouis, effectivement, ils sont partis. les disciples, ça travaillé. ils disent, rabi, rabi, rabi, rabi, Pourquoi ils ont posé la question à ce moment-là Vous voyez, la parole que Dieu envoie, mon frère et ma soeur, elle a son époque, elle a son temps déterminé il a une période de temps effectivement, dans lesquels... C'est pour ça, frères et sœurs, chaque fois que nous nous rassemblons, vous qui, un peu, vous manquez à l'Assemblée, c'est bien. Et puis, c'est vrai, nous avons des frères et sœurs qui sont à Bruxelles. Je veux que vous compreniez, frère, la connexion Internet, c'est parce que nous avons beaucoup de frères de par le monde qui veulent écouter la même parole que vous, ici. Donc, cela est approprié pour des frères qui sont, donc, dans le monde à l'étranger. Mais vous, ici, en Belgique... Vous restez chez vous à la maison, puis je vais me connecter sur Internet. Mais ces frères qui sont là-bas, faites vous voir à l'Assemblée. Eh mais finalement, on va faire quoi Bon, nous avons la connexion, le frère va venir tout seul. Je vais avec mon frère. Avec les. mais c'est vrai, frère. Mais réfléchissez. Avec ceux qui peuvent venir aussi. Mourinavis, là, je sais qu'il sera là. Alors, lui, il ne pas. On commence à chanter. Lui, les est et puis la parole aussi, et puis on chante, on chante, je passe, personne sur le banc. Vraiment. Je prie, vous tous en connexion. Donc on est, on est en connexion. Frère Emmanuel, fais attention à l'image. Bon, maintenant ceux qui sont à l'étranger, venez quand même voir ceux qui sont aussi à l'assemblée. On passe la caméra, oui. Moi, ce qu'ils sont, en connexion à la maison. Non, on doit savoir que notre place est ici. S'il veut partir à l'étranger, on comprend. Mais vous êtes à Bruxelles, mon frère ceux qui sont les étrangers désirent avoir une place chez yeah. vous dans votre assemblée. Okay. Vous étant ici, non, reste à l'écran de devant... frère. Hey. Uh. Dieu ne va pas vous bénir. Uh. Oh. Non, il vous bénira ici. Amen. Amen. Eux, ils seront bénis Amen. à l'écran, mais pas vous. Amen. Amen. Parce que ça, frère et soeur, vous manquez à la parole de Dieu. Amen. Vous devez être dans votre lieu Amen. où Dieu vous a placer placé, effectivement, Amen. pour travailler l'œuvre de Dieu. C'est vrai, Amen. votre présence est bénédiction pour votre soeur. Amen. Et sur les tra... Non, je suis derrière l'écran. Lui, oui, mais pas toi. Amen. Amen. C'est vrai. Mais c'est la vérité, frère et soeur. on doit arriver à pouvoir comprendre que temps est tellement si court. On a ceux qui sont à l'écran. Vous voulez voie cette communion avec vous tous les jours Amen. Nous vous... La voici, ma soeur, de Dieu te bénisse, ma soeur, et Dieu, mon frère. Ils sont là à présent. Et loin, ils souffraient. Seigneur, nous... la preuve, c'est qu'ils sont là. Amen. Nous voulons. Mais vous, vous êtes là. Oh, ah non, moi, ça, je vais regarder à l'écran. Juste à côté, ici, à la communion à côté. Vraiment. À la commune à côté, frère. Et tu es à l'écran. Je vais regarder, suivre l'écran. Voyez-vous. Mais si tout le monde est maintenant comme ça, qu'est-ce qu'on va faire Je serai le seul là. Je vais prêcher toujours à l'écran. Mm -hmm. Ou à l'écran. Mais que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, nous devons Amen. être conscients. Mon frère et ma soeur, c'est un moment où nous avons soif de voir les nous retrouver. Amen. avant la communion parce que quand Dieu fait quelque chose à nous. On doit arriver à pouvoir partager avec les autres frères. Ne prenez pas les excuses avec les examens, les céciers, les coups. Ils sont des étudiants aussi, non oui. Amen. Oh, parce qu'ils travaillent, travail. Mais travail. ils sont là aussi. Ils peuvent aussi jober aussi. Amen. Étudiants, ils sont étudiants. Amen. Si la vie, ils ont dit si la aussi, frère. Oui. Prenez pas des. Oh, parce qu'on a eu des séciés Quand quelqu'un veut vraiment, Dieu donne le moyen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Que, si tu ne veux pas être présent à l'Assemblée, tu, tu vas trouver un job qui t'empêche de voir être à l'Assemblée. Tu vas voir ce job aussi. Hein. Euh... Oh frère, j'ai cherché, mais j'ai trouvé un qui m'empêche de voir venir. J'ai dit, écoutez, Dieu comprend. Mais je ne vois pas tu l'as désiré. Mmh. Mais quand tu dis, non, non, Seigneur, pas ce travail-là. Je veux un travail où je ne vais pas à l'Assemblée. Dieu va faire en sorte que ce que tu demandes, ce que tu désires, Amen. Dieu le Amen. Amen. Amen. Amen. Ça sert à rien de voir justifier. Si oh non, yeah. j'avais trop. Dieu connaît ton cœur. Alors, le jour du jugement, tu vas pleurer, oh. il n'y aura pas de pardon. Amen. Tu vas regretter chaque moment, tu dis, Seigneur, j'ai dit ce bleu, être là chez les boulangers. Ou à mon travail, je payé dans ta maison. Les travail, ici, ils peuvent mieux me servir à moi. Rien du tout. Mm -hmm. Mais quand tu prends position pour Christ, mon Amen. frère. Amen pendant Donc ne cherchez pas d'excuses d'études aux, aux frères frère, aux ceci, parce que tous nous avons été étudiants, de travail nous avons Amen. été tous. Qu'est-ce que tu ici non Et j'ai été, mais tous les jours j'étais à l'Assemblée. J'ai travaillé tous les temps j été à l'Assemblée. Je n'ai pas manqué à l'Assemblée, à cause des études ou de travail. Non, messieurs. Amen. Amen. Donc, euh, c'est possible. Si moi un homme, je pu le faire, ce que tu peux aussi le faire. Amen. La preuve c'est qu'ils sont là. Ils ne manquent pas, hein? que ce soit des examens, que ce soit des études, des stages, ils sont toujours là. Servant vraiment Dieu. Vraiment. Nous pouvons voir ce qui aime Dieu. Amen. On n'a pas à les supplier. Non. Ils ont effectivement que le dit, mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient ce que vous voyez. Un tel homme ou une femme, effectivement, qui a pu voir effectivement ce que Dieu a fait et Dieu s'est révélé à lui. Oh! On ne peut pas les déraciner. Amen. Non, quand Jean a dit, mais voici, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Mais c'était fini pour André. Amen. Oh, mais qui va dire, André retourne vers jean ah, ah, ah c'est fini. Parce que Dieu s'est révélé à moi. C'est lui que j'ai désiré tant recevoir. Amen. Que j'attends de tout mon cœur. Oui, monsieur, il est là. Pourquoi retourner là-bas encore Non, oh. monsieur, c'est fini. Amen. Bye, bye, Jean. le voici. Et puis qu'il s'est attaché à lui, lui-même, il, il a des témoignages. Il dit, nous avons trouvé. Amen. Alléluia. Amen. Moi, moi, moi, j'ai trouvé. C'est lui que Cherchez, Alléluia. alors on les Alléluia. choses initiales. Maintenant, je me focalise et je dis que moi-même, c'est moi, frère. C'est ainsi que vous amener les amis, ici, Toi ma soeur, toi mon frère, madame, mesdames et messieurs, moi j'ai trouvé. Alléluia. Viens simplement Amen. et vois. Quand on a dit oh, <rire> à Philippe, mais petit, mais il n'y oh, a pas de problème. Viens toi-même. Viens ta viens toi-même et voir. Et quand il va, il me mais Le Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de pouvoir libérer cette conscience. De savoir que Amen. nous, Dieu nous a accordé la grâce. Amen. Dans un temps comme celui-ci, où nous pouvons voir, tout est dans la confusion. Mm. Mais Dieu nous a donné la grâce de pouvoir voir de nos propres yeux ce qu'il fait, vrai et ça. Et surtout, c'est pour ça c'est là qu'on voit de vrais croyants. Amen. Dieu s'est révélé à eux, si il s'est révélé à toi, tu as vu ce qu'il fait, personne ne peut te déraciner. Papa, maman, mariage, travail, je ne sais pas moi, et rien du tout. Tu es parce que ton âme est tellement accroché que tu peux pas, on peut t'étirer, on peut tout te faire, te donner, de. c'est pas possible Amen. Dieu s'est manifesté, aussi dans ton temps, Amen. dans leur temps aussi mon frère ils ont pu voir, ils ont pu entendre, ils sont accrochés, c'est pour ça l'apôtre Pierre dit mais à qui Amen. Amen. Amen. Allez, Amen. tu peux me chasser, Amen. tu peux me bouger, Amen. je m'approche à toi Amen. Amen. Parce que j'ai écouté. Et moi, ce n'est pas un homme, mais Dieu qui m'a convaincu. Donc je suis dans mon temps, je sais ce que tu fais. Seigneur, comme le réserve, mais tu as le prophète, oh, le parole de la vie éternelle. Où veux tu que moi j'y aille Là où tu iras, j'y serai. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Père est notre bon. Ce soir, encore une fois, je voudrais te dire merci. Merci encore pour ton amour, pour ta grandeur et pour ta bonté, pour ta miséricorde encore à notre endroit. Nous savons qu'un jour, Père, nous partirons de ce monde qui n'est pas le nôtre, Père. Mais en attendant, nous voulons te glorifier, c'était terre, mon béni, mes pères puissance. Nous voulons réellement rendre de cette grâce que nous avons trouvée, Père. Oh Dieu du ciel vraiment tellement si bon mon roi notre âme plaît plaisir vraiment en toi mon bénémoine pas de nous. nous prenons au plaisir dans ta parole nous résistons réellement dans ta parole à toi mon bénémoine père parce que nous avons été réellement mis à part mon bénémoine seigneur pour te servir toi mon bénémoine pas de l'issue pour te vrai, pour le Dieu vivant mon maître béni père que fais de nous bénévole sacrificateur père un peuple consacré à toi mon maître béni l'aujourd'hui à toi en toi, ce soir père. Voici le peuple qui est à toi, mon Seigneur. Ta parole nous a réellement convaincu. Nous prenons vraiment très ce père. J'ai pris pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion. Mesdames et Messieurs, les différents pays, mesdames et Messieurs, les différents pays, mon roi. Dès que tu les bénis dans le champ, Seigneur, je te le promets, prends, mesdames et ça, par la parole qu'ils ont aussi entendue en toi aujourd'hui, père. Oh, tu me vois laissé nous propos de paix parce que tu es réellement notre Dieu. Sois béni, mon roi, et ton nom soit bénéfiant au maître de l'univers. Oh, nous avons soin de toi pour l'avantage au maître de l'univers. Nous voulons te servir encore au Dieu. divin, veut être le roi. Béni soit Dieu. Oh, nous sommes consolés. Nous sommes le mal à la joie de nous donner. D'être éclairé, d'être enseigné, d'être conduit certainement. Simplement la pour moi sauf le Dieu Seigneur c'est nous conduisons à toi notre Dieu parce que tu es à et pour moi nous mangeons, toi c'est plus que de monde, Nous réussissons à d'armes ce la parole est la pouvoir, de de le de je suis consolé. Il a joie de savoir que les vivants vont mettre de et je les Seigneur, viens voir faire un besoin pour davantage pour moi réellement réveillé vers un davantage à toi, vous réveillez pour est-ce que tellement donc vraiment sois vivant, sois bénévole, oh Dieu, sois notre vie, mon Seigneur, et constamment pour davantage mon et manifestant pour ta à gloire à Dieu, Merci, merci à vous. Nous voulons avoir un tous ces la nous certainement que, que cela va passer, la parole de la maille ait un merci. vous nous sommes en train de nous pour que sommes nous nous nous nous nous nous nous nous nous sommes nous nous nous nous nous nous nous de nous nous vraiment trois mots, Nous des trois les et des Les trois des les I'm nice. si s'est déjà fait en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 Yeah, yeah. Oh Dieu Amen. du ciel, merci. Oh Jésus, merci Père. Amen. Oui Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Père. Oh, Dieu. Merci Père. Gloire oh, à Dieu, gloire à oh, Dieu. On te réjouit Père, Jésus. aussi nos enfants. Nous avons tous besoin de la bénédiction, Père. Nous avons tous besoin d'être dans notre vie, Père. Alors que nous voyons que le soleil commence à se bouger ici, Père. Oh Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Nous allons courir pour davantage main, d'ajouter Pour être protégé, Père, avec tout ce que nous avons, mon Seigneur. Souviens-toi de nous encore. Béni sois-tu encore de grâce. Gloire et honneur et louange à toi pour aujourd'hui. Béni mon frère, béni ma soeur, Père. Béni aussi ceux qui ont été à l'écoute encore oui. ce soir, Père chaque lieu, dans chaque endroit. Oh Dieu, c'est une grâce d'avoir autant de frères, autant de sœurs réparties par le monde dans différents pays, Père, avec lesquels nous avons aussi la communion autour de ta parole à toi, Père. Nous avons vraiment donné des frères et des soeurs, Père. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient vraiment fortifiés, Père. Nous te remercions pour ton louange, honneur et gloire à toi. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons notre aimé, je voudrais que. Au prions pour cette jeune fille qui s'appelle Angela, c'est cela son prénom. C'est daniel je pense, notre euh, sœur qui, qui est à, à je m'appuie, je crois, c'est cela aussi. Notre sœur Sonia, qui va pouvoir demander que, au euh, Prieuré pour cet enfant, pour que le Seigneur lui accorde vraiment la grâce, qu'elle soit totalement délivrée, qu'elle puisse réellement aussi euh, vivre comme bon. toutes les autres. Jeune fille de son âge. Nous voulons prier pour que le Seigneur accorde cette grâce. Notre Père et notre Dieu, nous encore une pour prendre grâce grâces alors que nous sommes dans ta présence, de Père. Nous voulons la grâce pour, oh Dieu, Angela, là, et elle, notre soeur, Sonia, Père. Voir réellement les désirs de ta fille, mon bénévole, notre pour que cet enfant soit totalement délivré, père. Que tu lui accordes aussi la grâce, mon béni, Père Saint. Afin que le puisse réellement aussi expérimenter ta délivrance à toi, mon bénémoine Père Saint. Nous implorons ta grâce, mon bénévole Père. Depuis, oh Dieu, sa naissance, l'Église s'est saisi, Seigneur, pour pouvoir chercher à détruire Père. Mais tu as permis qu'elle trouve grâce à tes yeux pour que tu la mettes sur le chemin. notre soeur Seigneur, mon bénémoine, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions aujourd'hui, mon bénémoine Père Dieu. Pour que tu lis encore davantage, mon bébé, dans cet enfant, Père. Afin qu'elle soit totalement libérée, mon Dieu, Dieu délivrez ce désir mon faire un Père, Dieu mais que son âme, Dieu, son âme, son désir ses pensées soient libérées Père. oh Dieu peut s'approcher davantage à toi à cause de ton nom, mon béni, mon père pour celui qui accordent vraiment cette grâce, Seigneur, il a besoin de toi, mon bénévole, père saint, tu es le Dieu qui peut aussi la visiter, mon père de terre, tu calmes vraiment la tempête, mon bénévole, mon père puissant, ne laisse pas même que les ne puisse l'apporter, Seigneur, mais à cause de la foi, ta servante, mon bénévole, mon père puissant, agit à cause de ton saint nom. Nous avons aussi prié au nom de notre Seigneur est sauvage, Jésus notre est de et Sauveur Jésus-Christ. Notre sœur est de l'île, et il a vraiment besoin de nous prier aussi pour son fils Jonathan, auquel le Seigneur a accordé la grâce, qu'il a pu retrouver effectivement cette grâce et que le nouvel les a eu. Nous voulons prier pour que le Seigneur accorde la grâce, qu'il revienne et surtout qu'il soit totalement délivré parce qu'il est mauvais esprit. Le plus, c'est un pouvoir à gérer comme des choses qui ne sont pas bonnes. Il a besoin de la délivrance, totale. Nous l'on prier pour lui. Notre Père et notre Dieu, et donc, nous nous tiendrons devant ton premier de grâce qui nous suivent. Je prie, Père, pour notre son, et pour nos opportunités. Je te remercie, parce que Dieu a entendu nos prières, Dieu ce fait ses peines. Il a pu avoir, appris, cœur, avoir la paix il a cœur, d'avoir entendu, voix de son fils. Maintenant, nous te prions, Père, pour que nous puissions délivrer Père. Cet enfant qui nous est montant aussi, que je l'attends, Oh Dieu, il connaît aussi, Tu Père, la grâce, la grâce, la grâce, la la la Oh Dieu, vous qui vous ne pas Qui à la vie normale, vous ne pas Pour que ce vous puisse aussi voir aussi. la vue d'un puissant, cause de la voir son enfant complètement délivré, En fait, ça trois fois pour la bataille le que comme ça Et ainsi pour le la grande enfant, Père. la aussi ne pas puissants. À cause de ton nom, il le Je te remercie, Père. Louange à toi, béni soit ton nom ce soir. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Louange à toi pour ce que tu fais pour nous. À Dieu, un Dieu puissant, des Saint saints Dieu la paix, sa justice, amour et un Dieu puissant.